Alors, me me m'attends avec la calache Et c'est parti mon kiki Il est où Il est où Oula où oui. Voilà Le headshot oh, à la porte Et là tu peux dire what the fuck <rire>